Et eh bien salut à toutes et à tous les compagnie les 16h J'espère que vous allez tous très bien les amis Écoutez pour ma part ça va plutôt pas mal On se retrouve aujourd'hui pour le 31ème épisode de Far Cry 4 Voilà c'est en train d'attaquer sec les cochons les pauvres Genre euh, aujourd'hui pour cet épisode alors je suis un petit peu euh, j'ai le cul entre deux chaises pour être honnête avec vous. Alors aujourd'hui, on va s'amuser, on va faire de l'exploration un petit peu mur de raka Ankita. Ça commence bien là. Ça commence bien parce que on est à la fin du jeu et en même temps, on n'est pas à la fin du jeu en fait. J'ai réfléchi et c'est très bizarre euh, ce qu'on a vécu dans le dernier épisode. C'est très bizarre, on va en parler. On va en parler, en tout cas j'espère que vous allez bien, n'oubliez pas le, le petit like qui fait toujours plaisir. Alors je vous rappelle que du coup on avait fait cet avant poste ici, euh, dans le dernier épisode. Et là aujourd'hui on va faire le clocher et on va aller voir Longinus, voilà tout simplement. Puisque tout simplement si on va voir Amita, eh ben, je crois que c'est la fin du jeu. Euh, on doit voir aussi Yogi et Rigi avant, enfin voilà on doit faire des petits trucs avant d'aller voir Amita. Parce que si on va voir Amita, en théorie elle nous a fait comprendre globalement... Que ce sera la fin du jeu. Alors oui, bien sûr, on peut toujours rejouer au jeu après, etc. Essayer ça. Hein. Mais bon, moi, je veux terminer le let's play proprement une fois qu'on aura terminé notre quête principale. J'ai pas envie de continuer indéfiniment, vous voyez. Donc du coup, on va tout faire avant. Mais du coup, c'est marrant parce que... Mais dans quel bourbier je me suis mis, moi là C'est marrant parce que... J'ai regardé la progression et on est à à peu près 50% du jeu. Et c'est un truc de ouf parce que... En admettant que c'est vraiment la fin du jeu en allant voir Amita. Mais en admettant que... Ça nous réserve, allez, encore 10%, 15% grand max de la progression. Je dois aller où là C'est une plaisanterie. Ah, attends, il y en a d'autres qui est caché là. Hop Allez, en admettant qu'en faisant la mission d'Amita, ça me fasse augmenter de 10-15%. Ça voudrait dire que... Il resterait genre... Une quarantaine de pourcents. De mission secondaire Alors c'est pas impossible Mais je trouve ça quand même vachement énorme Parce que ça sous-entend quand même Qu'il y a 40% du jeu Qui n'est pas important Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Mais frère Ils, ils courent super vite les loups là euh, Je suis un peu dans la merde là je crois Si je me retourne vous pensez ah bon ils ont lâché l'affaire Bref donc euh, c'est assez Voilà, je, je, je remets en question pas mal Parce que je me dis Bordel euh, le, La série est plus longue Mais en même temps Vous voyez qu'on pourrait la raccourcir si on voulait Voilà c'est tout ce que je voulais dire J'adore ce jeu en tout cas Et euh, c'est un plaisir et on va faire durer le plaisir Un maximum Mais c'est vrai que ça fait bizarre de se dire que là on touche, doigts de la, on touche les doigts de la fin Alors que ben On peut être loin de la fin quand même enfin, vous, voyez, vous voyez ce que je veux dire je sais pas Très bizarre ce que je suis en train de raconter euh, je suis censé rentrer par où, là Ah... Euh... Là Non Euh... Ça commence bien Là, peut-être Ah Alors là, ça commence à être un petit peu gênant. Peut-être Non. Euh... Bah alors là, euh... <rire> Bon écoutez, de toute façon j'ai du RPG, on va en profiter. Voilà. Ah j'ai des méchants trousses du coup. Et c'était pas ça la solution. Euh bon, ben les amis, ça commence bien. Je peux pas prendre la tyrolienne, elle va pas dans le bon sens. Mais qui si t'arrives là, copain Attends, parce que là, il y en a, ils ont besoin euh, de dopamine. Voilà. Je te donne un peu de dopamine mon œuf. Voilà Euh bref Comment Comment On rentre Non mais là y'a un... un vrai problème là Bon j'ai peut-être trouvé une soluce euh, D'urgence là euh, Mais ça me paraît quand même vachement bizarre mais en même temps je pense qu'il n'y a pas trop de choix A euh... mon avis ces pierres sont pas là pour rien Et je vais tenter un truc complètement débile Qu'est-ce qui se passe Je ne sais pas euh... J'essaye mais ça me paraît débile hein. oh Incroyable Je ne sais pas du tout si c'était ça qu'il fallait faire Superbe euh, Du coup attendez parce que j'avais vu l'affiche là Oh là là je suis content Ouh je suis content par contre ça faisait très longtemps là que j'étais sur le l'énigme j'avoue euh, Compliqué euh... Bah c'est pas fini ah oh, voilà oh. Attendez je vais essayer de trouver la soluce quand même Oh purée Il fallait passer par en bas Oh fallait qu'on passe par en bas Il devait y avoir un accès Oh mon dieu d'accord Bon bah voilà Et eh bah j'ai trouvé la soluce, une autre soluce parce que je suis plus malin que la moyenne et que mon QI est au dessus de euh, absolument tout le monde. Non, je rigole. Euh, du coup, mon cul peut-être, oui, ça c'est clair. Euh, alors, là, voilà, on grimpe. Alors, je suis peut-être un peu enrhumé, les amis. Hein, vous m'excuserez. L'été arrive, je suis enrhumé, je suis un connard. Hein. Allez, allez, sa mère l'ipopette. Bon, c'est peut-être aussi parce que je tourne cet épisode à l'avance. Allo Oh, C'est quoi ce jeu de mort Ah attendez je suis peut-être un peu débile Voilà Mais non Allez Ah ok j'avais pas vu J'avais pas vu Bon bah voilà C'était pour me tromper en fait Mais ouais C'est des bâtards euh... Voilà tout simplement Putain on dirait les messages du confinement Ce qu'elle nous raconte la madame Coïncidence, je ne pense pas. Allez, salut N'oubliez pas le like ou le dislike Bien évidemment, 14e clocher, plus que 3 à libérer bien sûr. Et on débloque, enfin je veux dire, on va voir un petit peu ce qui nous attend. Le temple de Doom Prana. Même les soldats font prière carrément. Triangle de l'homme mort. Ah oui, bah ben là il reste plus que des cochons. Et puis enfin, nouveau mode pas suffit à tous les coups, même pas la chambre forte des saisies de l'art. De l'armée, j'imagine. Visiblement, il y a eu un bug. Gratuit au comptoir, une sorte de famas absolument éclatée au sol. Euh, mes respects, bien sûr, aux militaires. Mais euh, bon, éclatée au sol, quand même. Euh, ok, c'est très très bien, très très bien. Euh, regardons un petit peu la carte. Alors, bah du coup, les trois derniers clochers, c'est là, là, là. On a quatre avant-postes, cinq pardon avant-postes. Bah les cinq derniers avant-postes, en fait. hein voilà, bon, on a les 3 derniers clochers et les cinq derniers avant-postes euh, juste ici. Euh, je sais pas compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tout à fait. Et puis là la forteresse euh, de Pagan, est-ce qu'il faut la faire tout seul ou est-ce qu'il faut la faire avec Amita Putain c'est une bonne question tout ça. Moi je suggérerais de d'abord faire le goulag. Non mais non, faut d'abord faire Amita et ensuite faire le goulag pour qu'il soit plus simple. Bah oui, regardez, affaiblissez la forteresse en terminant Plus de missions de campagne, voilà tout à fait, bon écoutez Très bien, euh, bon dans tous les cas euh, Là on va aller voir Longinus, hein, ce n'est pas la question Zébardi. Euh, Hop là Ah je suis vraiment enrhumé par contre Vous allez voir la décadence durant cet épisode C'est incroyable Hop, ceci étant dit, ceci étant fait J'adore cette phrase, mais je sais pas si elle existe pour de vrai euh, Cette phrase que je dis tout le temps Je veux dire, est-ce que je suis vraiment le créateur de cette phrase Ceci étant dit, ceci étant fait, ou est-ce que c'est juste quelque chose Qui se dit euh, souvent Parce que si tel est le cas, je peux déposer un copyright Et euh, je peux même faire une marque De vêtements avec euh, écrit dessus Ceci étant dit, ceci étant fait Et je pense que vraiment tout le monde achetait, achèterait ses t-shirts hein. Alors ah, il n'y a pas de doute Allez, voyons voir Lester <rire> Tu sais que le L En orange, ça me fait penser à Lester Dans GTA V Ah Bon courage, on n'est pas ensemble hein. ah, Vous savez, vous démerdez hein. Comme dit, un jour, je ne serai plus là. Hein. Alors, débrouillez-vous. Allez Toujours dans ces petites euh, tentes, euh, petit campement. Pas de conduite automatique, j'en ai rien à péter, je vais descendre, moi. Voilà. On va éviter de mourir. Voilà, bah déjà, j'ai perdu de la santé. Je suis là, mon copain Qu'est-ce que tu veux Dis-moi tout. Je suis prêt pour la suite. Ah Et le seigneur dit, qui enverrai-je. Et tu répondis en disant « Me voici, envoie-moi » Ta dévotion me va droit au cœur. Et le Seigneur s'en réjouit. Il y a une autre brebis égarée. Tu sais quoi faire Je la trouve, je la suis, je prends les diamants et je les rapporte. Par la bouche des enfants, tu as fondé ta force pour faire taire tes ennemis et devenir le vengeur C'est quel verset La parole de Dieu ne se trouve pas toujours dans les chapitres et les versets Où tu es parti Ah <rire> <rire> ça ça m'a fait rire ça maintenant Ah ça ça m'a fait rire Un prix élevé Peut-être la dernière mission de Longinus Peut-être pas Et en fait je pense que ça répond à ma question Euh attendez je vais les aider quand même les rouillards je pense que ça répond à ma question Tu sais où je me dis euh, on est à 50% du jeu euh, Que je trouve ça assez bizarre En fait ça se trouve Autant Amista, c'est peut-être la dernière mission En effet euh, principale Mais en fait ça se trouve l'Anginus il nous attend encore pour 2-3 euh, missions hein. Et ça se trouve c'est ça hein. Donc euh, voilà, quelqu'un veut me donner de la thune si, euh... Oh mais vous êtes pénible Oh bien joué Bon quelqu'un veut me donner de l'argent Toi tu veux me parler non, bon, allez tous vous faire foutre, de toute façon. suis Eh hey hey ah ben voilà. Trop tard. Elle voulait me parler, trop tard. Je suis parti. Fallait être un petit peu plus réactif, enfin. Hein. Bah oui, hein, quand on veut quelque chose, il faut tout de suite le... 1 hein Allez Allez, salut <rire> Bon Euh... Voilà Comment ça va Sinon vous passez un bon moment Ça faisait longtemps quand même hein. Bah ouais ça faisait longtemps que j'ai pas foiré quelque chose Oh purée c'est bon ça Tiens on va récupérer aussi euh, Bah ça tombe bien euh, Au lieu de faire du wing suite à tout va Là on va récupérer un peu des feuilles rouges et des feuilles bleues Et euh, voilà pour faire un petit peu euh, des, des seringues Oh oh tiens voilà quelqu'un Petit ours brun Ah Je te ferai pas de mal Coco Allo again Ouh Ma Oui Ok Oh, il y a un camp ici, vous pensez que c'est des gentils ou pas Ah, <rire> pile sur un ours Ah Ouais, mais c'est un mutant, hein C'est un ours mutant, le rouya. Allez Un prix élevé, c'est le nom de la mission, bien sûr Un hélicoptère nous attend, en plus, incroyable Trafiquant en approche, attendez sans vous faire voir On a fait ça à pied, on a fait ça en voiture, on a fait ça en bateau, maintenant on va faire ça en hélicoptère Là, à mon avis... On va pas se faire cramer, on s'est toujours fait cramer Là on va pas se faire cramer C'est impossible qu'on se fasse cramer Hop le trafiquant Filé le trafiquant T'as cru t'ai un pêcheur ou quoi Bon bah lui à coup sûr il va aller là hein. Non Ah bah non il va monter là-haut Voilà On va essayer de euh, deviner où c'est qu'il va aller Bah il va aller soit à, dro à droite Où il y a le feu ou soit à gauche dans le campement là moi je dirais à droite Évidemment, il va à gauche Voilà <rire> Bon bah au moins on sait où il va hein. Je pense qu'il va aller là à droite Ouais On parie Pas du tout Tout ce que je raconte c'est de la merde Ma foi Ah Ah Encore mieux caché Très bien Tuer le trafiquant y a pas de problème ah, Attendez là on va me voir Là on me voit pas c'est marrant ça hein. Et bien on fait ce jeu Hop Oh non Pourquoi à chaque fois je suis à la limite de me faire cramer tout le temps C'est dingue Oh arrêtez C'est qui qui me voit mais que je vois pas là Ah c'est toi Ah ouais ils sont sur le qui-vive quand même hein. Ils sont sur le qui-vive Venez on fait ça bien Bon on peut y aller bourrin. Hein. Et c'est ce qu'on va faire dans tous les cas ah ah, et puis en plus il y a un masto et un sniper Alors regardez bien, ça, ça va aller très vite ça. Alors attends Moi je veux d'abord faire le mec Ah C'est gênant ça C'est bon je l'ai eu Ok Ça c'est gênant Ça c'est gênant, allez Euh Ok Aïe mais attends c'est pas possible de tirer à travers des feuilles Bande de fumier là Oh Oh ce que je leur ai mis Allez bon le masto On va pas se prendre la tête en plus il est près d'une voiture regardez Hop ça dégage C'est ça ce qui est pas mal quand il y a des véhicules ou des explosifs Tu vois t'as pas besoin de te prendre la tête T'as juste à tirer dedans et puis c'est tout quoi On aurait été de passer par le feu quand même Hop on récupère les munitions Non ça marche pas comme ça très bien la flemme de fouiller les corps Hop On a le badge On a la clé On rentre Directement Bonjour Oh là euh, Là il y a du monde Là il y a du monde J'allais dire C'est toujours la même chose Là c'est un peu plus dur Là c'est un peu plus dur. Euh, bon maintenant on sait qu'est-ce qu'on doit chercher à chaque fois. Hein. Euh, c'est où Oh, euh, c'est là. Hop, c'est bon on a récupéré. On se barre. Prenez la fuite. Waouh. On va s'éclater là. Hein. On va s'éclater. <rire> Allez salut Wouhou Makeba makeba makeké la galé Oui en ma makes my ma body dance for you Oui. <rire> Bande de nulos. Hop ça dégage Hop j'ai pas le temps pour vos conneries moi Allez salut Allez décolle salope <rire> Oh j'ai eu peur là Allez vous savez pas où je vais, je m'en fous Apporter le diamant de guerre au point de livraison Ah bah c'est justement le point euh, Que je pensais qu'on allait aller avant Voilà Ah c'est pas non plus euh... bah, ils... Là ils peuvent venir le rechercher hein. Mais bon Soit Qu'est-ce que c'est cet endroit Lagon des larmes Oh mais il faut sécher ses larmes Alors, voilà, hop je mets dans le coffre Voilà, personne ne le retrouvera bien sûr Ça, zezé un prix élevé, mission terminée. Il euh, y a un coffre qui est caché, absolument. Absolument ici, très bien. Bon, et eh ben il n'y a plus qu'Amita. Ah, nouvelle quête Longinus. Donc, c'est bien ce que je dis, il reste encore des quêtes Longinus. Et c'est pour ça en fait qu'on n'a pas non plus terminé le jeu en soi. C'est assez amusant. Hop là, headshot. Oh la roulade qu'il a fait lui. Voilà Attends lui on va se le faire euh, au couteau Au couteau A la one Bon bah voilà <rire> C'est pas grave euh, Quelqu'un veut me donner de la thune S'il vous plaît que je puisse acheter des armes en me précipitant Ce serait sympa Ah toi tu veux me parler toi T'as la tête de... Ouais Bah euh, ton argent en tout cas Quelqu'un veut me parler Toi Non toi Non, non. Toi Ouais bon Ah si Merci, Merci. De rien C'est pas passé long. Oui tout à fait Bon euh, que... Alors attendez Regardons un petit peu ce qui est possible de faire Bon on peut retrouver Longinus C'est ce qu'on va faire je pense On va enchaîner les missions de Longinus les copains Parce que bon euh, Parce que bon voilà quoi hein. On va enchaîner les petites missions de Longinus en tout cas Oh putain Yogi et Regi Et puis il y a aussi euh, les euh... Oh Les tanks de Shangri la Mais alors ça les gars ça me... Vous savez qu'on est même pas obligé de les faire hein, pour terminer le jeu, du coup. Hein. Je suis à deux doigts de pas les faire. Hein. Je suis à deux doigts de pas les faire, mais vas-y, c'est le truc. C'est au niveau de la valeur du, du tableau. Euh, enfin, moi je suis quand même assez partant pour, euh, pour le faire. Et puis je pense que vous serez déçus si je le fais pas. Mais ça me dérangerait pas de pas les faire parce que bon, les épisodes où j'ai plus pété des caps, c'est à shangri hein, quand même. Hein. <rire> de manière assez générale. Et pour cause, donc bon, bref, allez, on va aller voir Longinus. Peut-être euh, dernière mission qui sait. Peut-être dernière mission ou avant-dernière, en tout cas euh, En tout cas, en tout cas voilà. Euh, je peux rien confectionner, très bien. Euh, ah Ce d'overdose, oui, d'accord. Voilà que je regarde de nouveau les points de compétence un petit peu. Alors ça c'est chiant ça. Voilà Prends un karma, eh Ça c'est le karma ça Putain moi je suis en train de me promener tranquillement euh... Promenons-nous dans les bois Tant que Pagan n'est pas là Si Pagan y était Il nous truciderait Voilà, tout ce que j'ai envie de vous dire moi Allez L'onginus N'est pas grand Mais son anus l'est autant Alors Ah <rire> oh, purée faut que j'arrête Arrête la drogue Oh là ça va vite Oh putain c'est trop bien fait Vous avez vu comme c'est bien fait du coup Comme on a descendu en pic, euh, Même le parachute il allait super vite Et ça c'est bien fait voilà Bonsoir tout ce que je voulais dire Ah Et le seigneur dit Qui enverrai-je Et je répondis Je suis là Envoie-moi Je viens d'une terre de ténèbres et de mort, Et j'ai côtoyé le diable si longtemps. Quoi L'alcool c'est pas cool Celui-là... Celui-là... Voulait des papiers pour emmener sa famille dans un lieu plus sûr. Et celui-là... Il voulait de quoi soigner la malaria de son fils. Il a même essayé de me tuer. Je ne lui en veux pas. Non Ce n'est pas terminé nous avons du travail. Tu sais ce que tu dois faire. Et je sais ce que j'ai à faire. Ephésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Mais soyez remplis de l'Esprit. Ah, c'est ce que je me dis souvent quand je picole. Hein. Bon, bref, euh, une dernière pénitence. C'est tout à fait la dernière en effet. C'est tout à fait la dernière, visiblement. Euh, il est en train de craquer Longinus. Ah, c'est un chic type. Hein. Ah, c'est un chic type. Il veut juste se faire de l'argent, quoi. Mais voilà. Hein, euh... <rire> bon, allez, rendez-vous au point d'observation. Codenfinis. Codenfinis. Longinus, moi je l'aimais bien quand même jusqu'ici. Euh... Enfin, je l'aimais bien, je veux dire. Les missions avec lui, c'est assez sympa. Moi, le seul truc que j'ai en travers de la gorge, limite Pagan, je le préfère. Euh, Paganine hein, le dictateur, le, le, le méchant de tout Je le préfère limite à Willis Je l'ai toujours en travers de la gorge <rire> Allo Ah ça c'est un petit peu gênant euh, Voilà Oh là là mais quel enfer Bon allez hop. Euh Ouais je l'ai vraiment en travers de la gorge là Le Willis qui nous a trahi là avec son avion C'est un truc de dingue C'est un truc de dingue pas quoi en penser, j'ai hâte de voir vos commentaires là-dessus, j'ai pas encore les vos retours sur, euh, sur cette trahison, peut-être que dès le début vous ne le sentiez pas, je ne sais pas du tout, peut-être vous le sentiez d'or, <rire> vous avez compris la blague Vous le sentiez, sentiez d'or, euh, bon, <rire> hop les affiches de propagande ça dégage, on n'en veut pas ici hein. on n'en veut pas ici, merci bonsoir, et on est où là Utkarsh. On est à Utkarsh C'est pas là où on euh... C'est pas le, le village Qu'on a sauvé euh, des bombardements Ah non Utkarsh c'était euh... Euh... Je sais plus C'est pas là qu'on avait tué le, le clown de De Pagan oh, Je sais plus maintenant hein. Ça remonte hein. Ça remonte Allez, Oh fleur bleue Incroyable Let's go. Ah non, c'est violet. Euh, où est le. En bas. En bas là. Attendez sans vous faire voir. Hein? Incroyable, il est déjà au point. Euh... Ah non! Bah ouais. Bah, j'ai chier dans la colle, je vais avoir un échec de mission quoi. faut mourir J'ai pas de véhicule, je peux rien faire Je sais pas à quel moment j'ai chié mais Attendez, tout n'est pas perdu Tout n'est pas perdu, regardez Regardez messieurs dames Hop là Personne ne s'y attendait Mais je suis un super héros <rire> Ok Moi j'y crois moi Moi j'y crois, il faut y croire Et bah ben, voilà eh ben voilà, je suis en boss Ah, je suis enflammé Ah, c'est gênant, je me suis enflammé Il y a des ennemis partout en plus, frère 200 mètres, à mon avis, je vais le perdre À mon avis, je vais le perdre Le trafic est trop loin Ah, c'est dommage parce que je suis sûr que j'étais au bout, là Checkpoint Non, c'est bon Eh, checkpoint C'est bon et eh, on a de la chance, hein On a de la chance de pas avoir foiré la mission, hein, quand même parce que là je, je vois pas comment j'aurais pu faire autrement Alors j'aurais pu monter dans la voiture peut-être <rire> Enfin Tuer le trafiquant Oui oui mais on va se calmer avec la musique On va se calmer avec la musique oh. En plus il... Ah il fait pipi regardez <rire> Voilà Oh là là Oh il a rien demandé lui. J'adore ce jeu Oh par contre le masto ça fait chier ça. Attends, viens là. Voilà. Y'a plus de masto. Allez, let's go. Y'a plus de masto. Euh, allez, on récupère bien sûr de chambre forte Entrez dans la chambre forte Wouhou Oh non attends Attends je vais enlever la fiche de propagande Si déjà Parce qu'après il faudra prendre la fuite Voilà Bon <rire> là ils vont être un million Ah non Ça me paraît trop petit Il y quelqu'un ah oh, oh merde je croyais qu'il était mort injuste Le trafiquant est trop loin C'est quoi ce bug C'est quoi ce bug J'ai fait bugger le jeu carrément euh Il est où le machin Là Hop Et voilà Diamant de guerre Allez salut Je me casse Allez salut Wouhou Ah c'est de l'autre côté que je dois aller Rapporter le diamant de guerre, il a pas de problème Si je pourrais avoir une voiture ce serait chouette euh, Par contre j'ai fait bugger le jeu, regardez le trafiquant est trop loin Il y a le message d'erreur qui reste, c'est incroyable C'est incroyable, il a que moi pour faire ça Il hein. n'y <rire> a que moi qui arrive à faire ce genre de choses C'est absolument phénoménal Bon euh, Du coup moi je suis pas contre euh, D'avoir un moyen de locomotion à moins que un TP rapide s'offre à moi Non pas vraiment donc bah écoutez on va se faire une petite euh, promenade de santé D'ailleurs j'espère juste que euh, le trafiquant est trop loin On va s'enlever De toute façon ne vous inquiétez pas hein. De toute façon on va pas tarder on va s'en arrêter là pour cet épisode Mais enfin dans tous les cas J'enlèverai ce message ne vous inquiétez pas Qu'est-ce qu'il est beau Pagan Oh attendez sur le chemin il y a quand même des trucs à, à aller voir Donc si déjà Ministère des affaires publiques Ok Je peux lire Ou c'est confidentiel ne me prenez pas pour un pigeon, je sais bien que le but de votre présence ici, de la propagande La propagande est démoniaque paganmin n'est pas un dieu, car seul dieu est dieu. Voilà la seule vérité honnête et logique. Banachur est notre Seigneur, et au lieu de créer des sanctuaires pour le dieu unique, vous créez des hôtels pour Pagadmin. Eh... Hey. Il est très lucide, hein. Bravo, hein Bravo, mec, t'as tout compris. Euh... Ah Attendez, il y a un coffre là. Ah ah, c'est une blague yeah Euh, vous êtes au courant que je peux pas. Euh... Bon, allez, vous faire foutre, c'est bon. C est, c est, c est... On peut même pas récupérer le coffre, c'est un troll. Bref Ah, oh, sur le chemin, j'ai un moulin à prière, let's go Trop bien Hop, on y arrive, les amis, en tout cas. Vous. Et attendez, il y a un livre dans l'eau. J'y vais direct J'y vais direct J'irai au bout de mes rêves. Parce que là, messieurs, dames, c'est pas n'importe quel livre. C'est le livre. Ah non, pas du tout. Si, journal de Mohane Gale. Et Mohane Gale, bah, c'est le daron, quoi. Donc c'est important. Bon, là, à mon avis, il a pris la flotte. Let's gay Gale get it down. Hop, les. Allez. Une petite centaine de mètres, même pas. Et des petits trésors de kill-ups sur le chemin. Bracelet en argent, let's go. C'est trop beau les bracelets en argent. Moi j'aime beaucoup. Moi enfin, j'aime l'argent hein, finalement. Hein. <rire> D'ailleurs, si vous aussi vous aimez l'argent, n'oubliez pas le, la le like. Allez, je suis, euh, je suis lucide. <rire> oh, je m'attendais pas à une cinématique. Oh non Bichette, tu t'en vas hey Jay, Je suis content de te voir. Vous allez quelque part C'est terminé. J'ai achevé mon œuvre. Et le Seigneur m'appelle ailleurs. Et où ça En Amérique du Sud, je crois. Ou peut-être Cuba. En oh, Cuba J'arrive Merci, Edgy. Merci de m'avoir montré qu'il reste encore de vrais croyants poursuivant l'œuvre des justes. J'aurai toujours une dette envers toi. toi J'y crois pas. Je t'ai laissé un petit quelque chose pour te remercier. Marc 16, verset 15. Puis il leur dit à tous, allez de par le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez, va Edge, et prêche tes propres sermons. Bon, j'espère qu'il qu est sobre, hein. Parce que boire ou conduire, il faut choisir. Bon, les amis, adieu et à jamais Longinus. Merci mon ref Oh bah il était rapide hein, pour partir Par contre moi ce qui m'embête c'est qu'il va à Cuba euh, Il m'emmène même pas à Cuba le salaud Incroyable Le puissant lance-roquette est maintenant disponible Oh là là. Ok il nous, un... il nous a fait don un grand lance-roquette Bah vous savez ce qu'on va faire On va s'en arrêter là pour cet épisode bien sûr Mais par contre on va aller à un TP rapide pour faire une mission Une petite mission Bah voilà on va aller là Comme ça dans le prochain épisode Au début de, du prochain épisode on va faire une petite mission Libération d'otages quelque chose comme ça euh, et avant ça juste on va regarder le lance-queket là. Ouais, libération d'otages. On va faire savais. ça. On va faire ça demain 16h. Mais euh, où est l'armoire là Elle est là. Le lance-queket. Alors là ça on s'en fout. Oh. Alors attends déjà on va acheter bien sûr tout ça. Arme ici. F1. Très bien. Euh, là. Ah ouais. Et c'est mieux que le RPG. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ok go direct. Et en plus on peut acheter une lunette Incroyable Incredible me diriez-vous Ok peinture Moche nul euh, Ok très bien Bah écoutez non, je fais ça comme ça c'est déjà fait j'aurais pas besoin de le faire en off euh, Attendez juste je sors pour regarder un petit peu On aura l'occasion de l'essayer sur les mastodontes évidemment. oh putain oh Quoi ça verrouille Mais non Mais non, c'est incroyable C'est incroyable Oh les amis, maximum de pouces bleus Et à très vite, à demain 16h C'était Mkolo, ciao tout le monde